On a vu que le C sur I était un rapport de puissance et que quand on fait le rapport, les puissances se simplifient. Donc le C sur I ne dépend pas des puissances d'émission. Si on augmente la distance entre le terminal et la station de base, on va d'une part réduire la puissance du signal utile et d'autre part augmenter les interférences. Et ce quelle que soit la taille de motif. Donc, dans tous les cas, on réduit le césurie.